J'adore euh, commencer à raconter les histoires dès le début. Et donc, euh, le début de toute promenade dans la mer, de toute immersion en plongée, c'est les trajets que nous faisons en bateau, depuis le port jusqu'au site de plongée. L'ambiance est détendue, on échange des idées, on profite du paysage. On se met enfin à l'eau, donc euh, l'aventure sous-marine commence et bien sûr le paysage est complètement différent. Sur euh, ce site en particulier on peut voir que la végétation est euh, très diverse et beaucoup d'algues, donc euh, ce qu'on voit ici sont des algues de toutes les couleurs. Là, beaucoup d'algues vertes mais aussi de rouges. C'est brune. Vraiment, j'aime bien, j'adore les algues. Bien que l'eau était un peu trouble, non, un peu de particules en suspension, on peut observer quelques animaux, quelques petits poissons qui se promenaient. Ça fait un contraste, les gris des poissons, la couleur des algues. C'est vraiment beau aussi. Euh, moi, je m'émerveille énormément. Quand on allume nos, nos torches, non, nos, nos phares, nos lampes, et la lumière que nous apportons fait apparaître des couleurs. Cette étoile de mer, ces concombres de mer, rassemblent une espèce de symbole, de signes, de messages, l'on peut interpréter comme euh, simplement il faut profiter de la beauté. Le fond de sable semble un peu monotone, clair, d'une seule couleur, mais. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Et si on change un peu le point de vue, on peut reconnaître de quoi il s'agit. Il s'agit des de poissons juvéniles. Donc euh, la visite a été faite euh, au printemps. Bon, les, les, la nouvelle génération commence à se faire euh, voir. Nous avons rencontré nos copains qui, qui se promenaient aussi autour de, du rocher. Donc bon, ça donne envie de raconter tout de suite tout ce que, que nous avons vu. On commence les chemins de retour vers les bateaux. On profite encore de ces paysages merveilleux, pleins de couleurs. La vie n'est pas seulement sur le fond. Ça suffit de regarder vers l'avant pour observer ces, ces bancs de petits poissons devant nous. Nous nous approchons du, du bateau, l'échelle est déjà visible. Il est temps de revenir en surface. Et finalement, nous nous rencontrons. et C'est le temps aussi de se détendre et de partager les histoires vécues.